Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment répartir ici donc un cercle qui a été cloné. On va le répartir donc en 7 lignes et en 14 colonnes. Euh, comment faire ceci On va utiliser donc pour cela le pavage de clones. Et puis on va utiliser la fonction ici, euh, organiser. Allez, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Je vais sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Vous voyez, je me déplace à peu près à 45 degrés là. Ce qui me permet d'avoir un joli petit cercle. Euh, je vais supprimer le contour. Alors, Pour supprimer le contour, je clique avec la molette de la souris sur la croix. J'ai un fond rouge avec une opacité de 50. Euh, je vais donc mettre les bonnes dimensions. Donc, pour cela, je clique ici sur la flèche noire. L'outil sélectionné, transformé. On voit que le raccourci, c'est S. Euh, longueur, donc on a dit 16 mm ici et 16 mm là, voilà, je clique dessus, je déplace mon cercle sur le côté, je vais créer un groupe, alors pour créer un groupe c'est facile, je clique là-dessus, et je vais maintenant euh, créer un clone, alors pour créer un clone, je clique ici, où le raccourci c'est Alt D, voilà j'ai maintenant le clone qui est là, et je vais utiliser un pavage de clone, en allant dans édition, cloner, créer un pavage de clone, alors ce que je veux donc c'est nombre de lignes 7, et puis colonne 14, et je fais créer tout simplement, et automatiquement vous voyez Inkscape m'a créé le nombre de clones que je souhaitais euh, bah, si je souhaite revenir en arrière je peux cliquer sur supprimer et puis comme ça je peux donc éventuellement euh, faire différents tests Créer. donc là vous voyez euh, j'ai un clone qui a été créé en plus donc celui-là je peux le supprimer donc j'appuie sur la touche supprimer et maintenant je veux un écart, de, alors un écart de 21 mm entre les objets ici sur toute la, la longueur et puis sur la hauteur un écart de 30 mm donc je vais aller dans Objet, Organiser, donc nombre de lignes 7, nombre de colonnes 14, voilà. Alors là je vais choisir millimètre. donc sur X ce sera 21 mm et puis sur Y ce sera 30. Voilà, ceci étant fait, je clique sur Organiser et automatiquement, voilà, les, les cercles sont répartis correctement. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.